En fait, je ne connaissais pas cette association et je me suis dit, mais quelle idée géniale Donc j'ai contacté cette association, ça s'est fait très rapidement. Donc ces, ces jeunes personnes viennent euh, se présenter, on se rencontre, et puis euh, les personnes vont en, rentrent en stage chez nous pendant un certain nombre de semaines. D'abord dans la première partie pour apprendre le français, tous les termes, et puis dans la seconde partie pour réellement euh, cuisiner. des jeunes personnes extrêmement motivées, et ça je tiens à le dire, d'une grande courtoisie, extrêmement respectueuse, d'une grande motivation tellement gentille avec une... Ils ont tellement envie d'apprendre, d'apprendre le français, d'apprendre leurs recettes. Ils sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes. C'est un... une belle leçon. Je trouve que pour nous, c'est vraiment une belle leçon. Cette... Ce... Ce... Ce mélange de culture est une très grande richesse. Mais En tout cas, je, je trouve ça très important de... que les restaurateurs jouent le jeu et aident à former ces, ces jeunes personnes qui ont eu des... des difficultés et qui apportent finalement énormément aux autres. Et en tout cas, qui nous apportent beaucoup. Je viens de Tibet, je travaille dans un, dans un restaurant euh, depuis bientôt 4 mois. Le mot est folie, c'est mon restaurant. nombre de mon restaurant, c'est pas mon restaurant, mais je travaille dans un restaurant. Moi, je, préfère, je prépare le, le dessert et l'entrée. Le Aussi, parfois, je, je, je donne un peu de main pour chef euh, très sage euh, plat comme ça. Euh, les techniques, parce que chez nous il n'y a pas de technique, on n'y a pas de euh, le précis de le, euh, combien, par, par exemple, combien de gris, combien de temps on cuit un euh, plat. Mon but de futur c'est de travailler dans l'instauration, restauration, c'est ça.